On est de retour à Serra Farage 88.1 et 106.7 avec notre ami Régent Batsavouine. Continue Régent, puis euh, explique-nous ce que tu, euh, tu voulais dire aussi à propos du père. Euh, si ce ne pas de lui, la culture n'existera pas. OK. Euh, pour finir, le, le, la, la, la, la la parenthèse avec Jean-Marie M. c'est que euh, cette famille-là, ils ont toujours été euh, comme bien, bien d'autres, des, des, des fabricants de paniers. Puis, euh, une chose qui est par rapport à des pratiques traditionnelles, puis ce qui me fascine par rapport à cette famille-là, c'est qu'au printemps, euh, toute la famille partait à pied, quand la, aussitôt que la, deux ou trois semaines après que la glace est partie, la maison était à peu près à un demi-mille de ce qu'on appelle le pont-Jules. Puis Mme Jean-Marie, Mme Sadekous, ils partaient avec, avec tous leurs enfants à pied puis, il y avait une puise. Il y avait une ou deux puises pour puiser le poisson à contre-courant. Puis, en plus, il, il installait des lignes dormantes pour attraper de la, la Mais pour eux autres, à chaque printemps, aussitôt que j'ai eu connaissance, quand, dans, quand je marchais dans ce coin-là, tu voyais partir la famille. Là, tu voyais, dans le fond, c'était... Visuellement, tu étais capable de voir, tu étais témoin que la tradition chez cette famille-là au printemps, on va pêcher au Pont-Jules, de la part chaude de la barbotte, de l'anguille, etc., etc. Mais Jean-Marie Sadekos, comme Théophile Panadi, Adrien Panadi, euh, qui d'autre a pas ça, les artisans, euh, Alexandre Robert un c'est un autre, autre c'est un des amis d'enfance de, de Jean-Marie M. Sadek, euh, qui était, lui aussi, euh, euh, comment il préparait du frein, puis lui, il faisait des fonds de chaise en frein, puis des paniers aussi. Mais c'était des amis d'enfance, mais tout ce beau monde-là, ben, le, le, le, le, le, le prêtre du nom de Rémi Dolan, qui est fait, il a fait ses études à Nicolet au Grand Séminaire, puis lui était d'origine euh, irlandaise, ni Dolan. Sa mère, j'imagine, était, était québécoise, mais son père était euh, irlandais. Et puis, moi, je l'ai su tard, c'est juste qu'à une occasion, quand j'avais peut-être quoi, ben tu sais, à peu près ça, 10-12 ans, là. un peu plus jeune aussi, mais parce qu'on nous a montré des danses traditionnelles très tôt. Et puis, c'est grâce à tout ce monde-là que Rémi Dolin étant donné qu'il se mêlait de politique un peu dans ce temps-là, puis Jean-Marie, comme Joe, euh, mon grand-père Joe, mon père Albert Ramsawin. Euh, Jean-Marie M. Sadoc. C'est tout du monde à une période ou euh, d'autres qui ont été membres du conseil. Donc, ils rassemblaient ce monde-là avec Adrien Toffil. Puis à un moment donné, il dit, quand ils ont fermé l'école en 1960, l'Académie Saint-Joseph, qui était administrée par les sœurs grises d'Ottawa, hein, Rémi Dolin, il, il trouvait ça euh, difficile de voir qu'une bâtisse, ça ne sert à rien. Il ne peut pas avoir, avoir d'école dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, euh, comme tout bon curé de paroisse, ben, il commençait à faire le tour. Il a lâché la famille boucher pour Avez-vous des choses que vous voulez euh, prêter ou donner au musée. Ça peut être des antiquités, plein d'affaires. Il a commencé à faire la collecte de plein d'items de même, dans, comme dans, dans la région. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fondé la Société historique d'Odanak. Euh, le premier secrétaire... De la Société historique, je me rappelle bien, bien il y avait mon père, Albert Wamsawin, il y avait Adrien Panazi, euh, entre autres. Donc, avec Rémi Dolin, ils ont dit OK, Adrien, avec ton père, Tophile, il faut faire les décors. Parce que là, on avait une, une bâtisse qui était importante. Tu sais, C'était une bâtisse de peut-être quoi Peut-être 60 pieds par 30, 40 pieds, 50 pieds de large, deux étages. Euh, OK, là, il faut amène, à, aménager ça. Pour en faire un musée. Donc, euh, M. Dolin, parce qu'on l'a toujours appelé M. Dolin, M. le curé Dolin, lui, il vivait dans le presbytère qui était à proximité de la Puis, c'était un bon vivant. Tu sais, puis, c'était une bonne fourchette. Tu sais, c'était un gars qui aimait bien manger. Puis il ne se promenait pas en bazou. Lui, il se promenait en Mercedes-Benz dans le temps. C'était assez... <rire> tu sais, il ne se promenait pas avec un bazou. Euh, puis, en plus, il y, avait, il y avait une écurie pas loin du presbytère, puis Rémi, M. le curé de Voulogne, il y avait des chevaux. Donc, il partait quand il y avait le temps, il descendait ce qu'on appelle en bas de la côte, puis il allait se promener dans un boisé à proximité de la rivière qu'on appelle la commune, il y avait des trails là-dedans. Puis, jusqu'à tard, euh, peut-être de milieu, de peut milieu des années 60, il y avait encore du monde qui, qui louait la commune pour des pâturages, pour des les vaches. Donc, quand les vaches n'étaient pas là, on était sûr que le boisier était propre, parce ça mange toutes sortes d'affaires. Donc, Rémi Dolin allait se promener en, en cheval là-dedans. Et puis, euh, il y avait aussi un, comment on appelle ça, un, comme un genre de petit buggy, là, euh, qui, qui pouvait atteler son cheval, puis aller se promener, faire le tour de l'île, justement, puis qui. Euh, qui nous amène à notre dame de pierre où on retrouve plein de la famille Boucher, plein de membres de la famille chez elle par là. Donc, Rémi Dolin avec tout ça, bien, il ramassait des fonds à gauche, par à droite, il demandait à du monde s'il voulait faire des, des, des, des donations pour effectivement créer le Musée des qui est encore en, en fonction aujourd'hui. Aller jusqu'à il n'y a pas longtemps, bien, euh, le Musée des ce qui faisait euh, sa spécialité, c'est que c'était un... Euh, il, était, il appartenait à la communauté des d'Izabeneki, puis il était géré par des Abenaki. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, la réglementation a été changée pour X raisons. Mais ce qui faisait, ce était spécial, c'est que c'était si quelqu'un de la communauté qui travaille là, dans la direction, qu'importe. c'est quelqu'un qui va être déjà sensible puis qui connaît déjà les besoins et l'histoire de la communauté. En tout cas, c'est une autre organisation. Mais donc, euh, M. Dolin, quand on faisait nos pratiques de danse, c'était la salle communautaire. Pas la, Il y avait une salle communautaire, l'ancienne salle du conseil qui était trop petite pour accueillir toute la communauté. Mais la salle communautaire pour des activités, pour accueillir pleinement de c'était au deuxième étage au musée. Donc, c'est là qu'ils nous ressemblait, c'est là qu'on pratiquait les danses, les chants, euh, qu'on apprenait justement les nationales à Benaki, euh, les contes et légendes. Enfin, dans le fond, la, la, le musée est devenu, à cette époque-là, était comme le centre culturel de la communauté. Donc, euh, on, doit, on y doit une fière chandelle, parce que si Rémi Dolun n'aurait pas pris cette initiative-là, aujourd'hui, j'aurais plus ma culture. Parce que toutes les autres cultures nous ont on ne parle plus la langue. Tu vois, la langue, ça s'est éteint en 76. En 90, il y a eu une, il y a, il y a des efforts qui ont été faits pour la faire revivre. Il y a encore des cours aujourd'hui, mais le monde n'en parle pas. Euh, C'est comme le monde se croise sur la rue puis ils ne diront pas T'en es dans l'osier tu sais, ». Ils ne diront pas comment ça va puis ils ne s'exprimeront pas dans la langue. Puis C'est triste parce que moi, j'ai connu la période que. Quand mon grand-père rencontrait ses frères, quand il rencontrait Tophil, ou que j'allais chez Tophil et qu'il parlait avec Adrien, ou il parlait avec d'autres aînés, mais ça parlait en Abednaki dans la maison. Donc, c'est quasiment comme dire, euh, Daniel, on a-tu vécu, j'ai-tu vécu dans un autre siècle? Tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, la technologie, tu n'en avais pas plus qu'il faut, tu avais juste la base. Euh, un exemple, mes parents sont mariés en 1953. Puis, c'est toujours qui ont amené la première télévision dans la communauté. T'sais? Puis, il y avait la radio aussi. Ça veut dire que souvent, le monde se rassemblait chez mon père parce qu'il y avait une télévision, parce que ce n'était pas tout le monde qui avait une télévision. Tu euh, as plein de facteurs de même que, euh, ben, premièrement, on ne perd de pas de temps d'être dans, dans la maison parce que, comme toi quand tu étais petit, ah, envoie dehors, il va jouer dehors. Puis tu t'inventais des jeux. Euh, tu n'avais pas les moyens d'avoir des bébelles dispendieuses. Donc, tu les. bien souvent, il fallait que tu développes un esprit créatif. Donc, Rémi Dolin, oui, c'est grâce à lui ici, les à Odana qui ont encore leur culture, leur histoire, leur légende. Puis, ça. Il a attiré du monde important, là, un exemple, l'écrivain Yves Thériault. C'était un, un des amis à Rémi Dolan, Rémi, euh, Puis uh, Yves Thériault était ami avec mon père, uh, un paquet de monde. Puis quand il y avait la fête de la famille Abenaki, qui a commencé dans, en même temps que l'ouverture du musée, uh, à chaque année, la, la première fin de semaine de juillet uh, à aller jusqu'à il y a peut-être dix ans, ben, il y a toujours eu des fêtes. Euh, le monde à l'extérieur appelle ça des « powwows, mais pour nous autres, c'était pas au « power » au même sens que qu ce qu'on entend parler dans d'autres communautés. Dans le fond, c'était une excuse pour tous les Abénakis de se rassembler une fois par année pour venir de, de parler de ce qui se passait avec eux autres, ce qu'il y avait de nouveau, les nouveaux-nés, s'il les... y avait du monde qui était décédé, parce que là, les Abénakis le monde de ma communauté, on en a beaucoup à, en Ontario. Euh, on en a dans d'autres provinces du Canada. On en a beaucoup aux États-Unis. Donc, souvent, ça correspondait avec le, le 4 de juillet, la, la fête des Américains, pour qu'ils soient capables de descendre au Danac. Puis, certains d'entre eux avaient encore des mais, maisons ici. Mais ça, cette pratique-là, ça s'est, dans le fond, ça s'est perpétué, puis ça va mourir avec ceux qui ont 90 ans aujourd'hui, parce qu'auparavant, ils partaient aux États-Unis pour aller vendre des paniers. Puis, où est-ce qu'ils est qu allaient pour vendre des paniers? Bien, bien souvent, ils sont établis par là. Puis, ils ont trouvé des jobs par là. Ils sont allés à l'école par là. Puis, aujourd'hui, ils vivent là, mais ils ne reviennent plus à Oudanac. Mm. Puis, à une époque, s'ils revenaient à Oudanac, les aînés, ils disaient, « Ah, oh, nous autres, on travaille toute notre vie à l'extérieur, puis on s'en vient mourir à Oudanac. » Tu sais, on s'en vient à la maison, à notre retraite, puis on veut que ça soit tranquille, puis on on vient revivre nos, nos souvenirs d'enfance à Oudanac. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que euh, la manière que la vie à Oudanac, maintenant, c'est n'importe quel petit village. C'est qui qui va bavasser de qui, puis qui qui empiète de qui. Il n'y a plus l'entraide qu'il y avait auparavant. Et c'est ça que je trouve triste, parce que euh, comment qu on peut demander aux membres de la communauté ou d'autres de venir s'établir à Odanak quand c'est pareil comme partout ailleurs. Euh, c'est une réserve indienne. oui. Euh, si le monde passe en auto à travers la communauté, c'est pas long, quoi. il y a un mille et demi, un mille de long. Euh, c'est pas long, ils vont dire, ben non, ça n'a pas être d'une réserve. Tu sais, mais c'est quoi une réserve? C'est qu'il qu faut que ça ait l'air. Mais souvent, moi, ils vont dire, oh, ça prend des bazous, puis ça prend... Tu n'as pas besoin d'être une réserve, pour faut trouver des bazous dans le fond d'une côte. <rire> tu trouves ça partout. <rire> Mais souvent, on on va penser que... Puis, c'est plate parce que c'est l'image qui était à donner des, des, des abénaquis, des indiens dans le temps. Donc, le rôle de Rémi Dolune, lui, c'était de rehausser la fierté locale. Puis, de mettre beaucoup d'emphase pour que... Venez nous visiter. Venez apprendre des abénaquis. Puis, les abénaquis vont apprendre de vous autres parce qu'on est issus de mariages de, des, des familles environnantes qui avaient, soit qui étaient métiers soit quoi qu'il soit. Il y a toujours eu des mélanges, de même, mais là, on parle d'une période de 400 ans. Tu sais, on est encore chanceux, comme on dit, après 400 ans que Rémi Dolan, en 1960, quand il a pris l'initiative d'ouverture du musée et tout, bien, il était capable de sauver les parce que Aujourd'hui, on n'aurait plus rien parce que si tout le monde parle de la communauté, bien, qu'est-ce qui te reste? Tu sais, Plus personne parle la langue couramment. Tu as un paquet de valeurs. Les valeurs sociales, Daniel, tu sais, euh, c'était transmis très jeune. Tu, sais, tu vas défendre quelqu'un qui, qui vit des injustices. Les petits-enfants qui se font brosser à la petite école, bien là, tu t'arranges pour t'emmêler pour te dire, ne ben, faut pas taper sur cette personne-là. Si une personne a un handicap quelconque, c'est la même chose. Donc, à Audenac, dans ce temps-là, c'était spécial. Puis aujourd'hui, ben, quand je me promène dans la communauté, c'est des souvenirs que j'ai dans pratiquement toutes les maisons. Telle famille était là. Un tel était là, mais maintenant il est décédé. Oh, je me rappelle, lui, il faisait des frais, du panier. Un autre, ah oui, l'autre fabriquait des, des arcs. Une anecdote par rapport au, hein, au Sadokus, il y avait une personne que j'aimais bien aussi, c'est Gaëtan M. Sadok. Gaëtan et Emilia M. Sadok. C'était du monde, tu pouvais aller voir, eux aussi, aller les voir n'importe quand. Tu ne te déranges jamais. Viens t'asseoir, mon petit gars. Puis il ils à jaser parce qu'ils connaissait bien mes parents. Puis là, viens t'asseoir, viens t'asseoir, on va jaser. Puis là, pendant qu'on. On discutait de différentes affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit à Gaëtan Lui a travaillé dans différents métiers. Je pense qu'il était guide aussi. En tout cas, c'est du monde de bois. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit J'aimerais ça, tu monde. Le monde, il parle de paniers, puis il parle de canaux, mais tu as tout autre chose que tu que as appris à faire qui, qui serait utile, je veux dire, qui serait sera le fun à apprendre. Viens avec moi. Puis là, on s'en va en arrêt de la maison, puis bien souvent, comme je te dis, quand j'allais visiter ce monde-là, en été. Donc, il disait « viens avec moi, on va en arrêt de la maison ». Là, je voyais qu'il prenait sa hache dans le coin, puis il dit viens avec moi ». Puis là, je le suis, puis il va à peu près, quoi, 50-60 pieds en arrêt de la maison, parce que le boisé rejoignait les der... derrière les maisons. Donc, il prend, et, il, il, il attrape un, comment on appelle ça, un... ah, je vois là, un, en tout cas, un petit, un petit érable ou une... Euh, voyons, c'est quoi la, la, le nom de l'arbre? En tout cas, il attrape le petit arbuste puis il coupe l'arbre, puis il, il en coupe à peu près, quoi, une affaire comme six pouces. Puis, je dis, on va retourner dans la maison. » Là, on retourne dans la maison, puis là, sur, sur le, le, le, le, le morceau d'arbre qu'il avait coupé, c'était à peu près quoi, un pouce et demi, un pouce un pouce et demi de diamètre. Puis là, avec, son, avec sa hache, il cognait dessus puis je dis « Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Tu » sais, Du tremble, c'est ça, avec ouais, du tram. Ouais, ouais, ouais. là Il cognait dessus, là, je dis « Voyons, pourquoi il cogne dessus? » À un moment donné, il prend l'écorce puis il joue avec, puis là, l'écorce s'enlève d'après l'arbre. Parce que la sève monte Donc, après ça, un coup que c'est fait, ça puis là il sort son, son couteau-croche ou un, un gros couteau, un canif. Puis là, il fait une encoche dedans. Là, je lui Voyons, qu'est-ce qu'il fait là? » Puis là, ben, il fait une encoche dans les cordes. Puis là, il remet ça après. Puis là, bien, il, il a fait un sifflet. Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> donc, donc, il m'a montré comment faire un sifflet avec un, un, un morceau, une branche d'arbre. Tu sais. Puis, je trouvais ça que c'était spécial parce que je me dis si aujourd'hui, j'aurais le goût de me faire un, un sifflet, une flûte, ben j'ai juste à rallonger le, la partie puis faire des trous. Puis, en tout cas, tu vois, c'est toutes des petites affaires de même qui, qui étaient populaires dans la communauté. Puis l'autre chose aussi, je ne sais pas si euh, tu, tu vis à propos, je veux dire le monde vit à proximité d'un boisé. Tu sais, on, quand on est plus petit, on observe souvent, on voit tous les détails. On va voir une, comment je pourrais dire ça, un, on va dire, tu, sais, tu vois, une grosse bosse sur un arbre. Tu vois, je vois que c'est comme des nœuds. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Parce que comme, comme on disait tantôt, Étant donné qu'on n'avait pas le moyen d'avoir des bébelles chères, ben on les faisait nous mêmes les bébelles. Donc, à un âge plus avancé, quand j'étais capable de me barguiner, de me, me trouver un, un, un ciseau à bois, puis me fabriquer un maillet, ben, j'allais enlever, je trouvais un arbre qui avait soit que quelqu'un avait coupé une bûche puis qu'il avait un nœud après. Puis là, ben, j'enlevais le nœud, puis là, je l'amenais chez nous. Puis là, avant, avant de faire ça, ben, j'allais voir un aîné, j'ai dit, Jean-Claude, c'est un de mes voisins aujourd'hui. Lui, puis Thomas Nolette, Jean-Claude Nolette, puis Thomas Nolette, ta cousin. Mais ces gars-là avaient guidé dans le parc de la Mauricie. Puis, euh, tu sais, les Bin Clark, les, les, les, les, je ne sais pas si vous avez ça en Ontario aussi, mais Jean-Claude, c'était un des guides préférés à M. et Mme Clark, qui était celui qui était propriétaire de la, de la, de la, de la, de la compagnie des Bin Clark aux états C'est drôle pareil, le monde est petit. Puis, Jean-Claude, tu avais été le voir, j'ai dit Comment tu fais ça, des copes J'ai entendu parler, tu fais des copes. On ne disait pas des tartes, des copes, contenant. Puis il me l'avait montré. Puis, à un moment donné, il dit Mais que je revienne à Oudanac, il dit Je t'en montrerai une coppe, une vraie. Je lui Voyons, que c'est Puis là, bien, il m'expliquait comment. Il faut que tu te fasses une, une plateforme avec un trou dedans pour être capable de mettre ton morceau de bois dedans, etc., etc., de le serrer avec des, des vice-grip. Puis là, tu creuses l'intérieur tranquillement, pas vite, pour être capable de vider le centre. Tu sais, quand tu es jeune, tu y vas à, à grand cœur, bien là, à tu y vas trop mince, puis là, tu fais un trou dans le fond de ta cope. Ça veut dire que tu as passé peut-être quoi, une dizaine d'heures à creuser, puis tu vas trop creux, puis ton ciseau passe à travers. Puis là, tu t'aperçois il faut que tu fasses attention. Puis, plusieurs années plus tard, tu sais, Jean-Claude, il était parti au, aux États-Unis pendant des années. Et puis, à un moment donné, il dit T'as appris-tu, ils ont parlé de copes. De temps en temps, je vois le voisinier encore. Et il dit On t'en montré une vraie cop. C'est un temps que je guidais mais, M. M. Clark. J'arrive dans son salon, s'il y avait une cup, là, un nœud d'arbre qui a à peu près comme deux pieds et demi de diamètre, puis à peu près comme huit à dix pouces de creux. Mais, Daniel, il a creusé ça quand il avait peut-être 18 ans puis 20 ans. Jean-Claude, aujourd'hui, il est dans les années 70, il a de l'âge à peu près 75 ans. Donc, ça, c'est un nœud d'arbre. Mais imagine-toi donc le, le temps qu'il a passé là-dessus. Puis, comment je pourrais dire ça? Il ne fallait, fallait pas qu'il se crappe en travaillant dessus. Tu sais. Donc, c'est des anecdotes de jeunesse qui sont vraiment spéciales. Euh, pour terminer, j'aimerais vous, vous parler d'un autre petit détail, euh, parce qu'on parle de fabrication, etc. etc. Mes chers auditeurs, auditrices et euh, membres de la communauté ou le, le, le, le, le, les, les métiers partout au Canada. Imaginez-vous qu'en 1756, euh, Québec, comme vous voyez, on était à la guerre contre les Anglais. Donc, euh, les forces françaises à Québec décident de construire un navire. À ma grande surprise, je viens de... j'ai découvert ça, ça fait à peu près un mois et demi, qu'il y a un navire qui s'appelait la Bénacise. Donc, c'est un, une frégate qui a servi, qui, qui s'est rendue jusqu'à Louisbourg, qui a été fabriquée à Québec et puis sur a été envoyée à l'île royale est arrivé le 13 ou Le 6 septembre, le navire part pour Brest. Vous vous rappelez de Brest quand le, le capitaine Haddock il dit, quand il parlait de tonnerre de Brest. Oh, euh, le, notre navire est parti pour aller là. Afin de rapatrier des soldats blessés au début de la guerre qui vient de reprendre avec l'Angleterre. Donc, imaginez-vous qu'il y a un bateau de je ne sais pas combien de canons euh, qui, je pense, il y avait une vingtaine de canons il y avait, excuse, la Bénéquise est une grosse frégate, excuse, j'ai plus de détails, de 36 canons de la Marine royale construits par Nico, René-Nicolas Levasseur à Québec. Des Levasseurs, on a Saint-François-du-Lac. Donc, c'est peut-être de ces ancêtres-là. Puis, c'est l'un des rares bâtiments de guerre français du 18e siècle, construit au Canada. Lancé en 1756, elle est perdue l'année suivante. Pendant la guerre des sept ans. Donc imaginez-vous, mes chers amis, mon cher ami Daniel, qu'on avait même un bateau qui était qui était nommé la Bénakise. Donc s'ils disent qu'on est à poche, les alliés des Français, là, ah. ben, je pense que bien du monde fera qu'il retourne à l'école. Ben oui. Donc un petit fait historique en passant, mais on va s'en garder pour à, la prochaine fois. Et Jean, parle-nous donc un donc, peu euh, des enseignements à Benaki. Que tu fais là. Il ne reste quelques minutes. Peut-être que tu pourrais te donner un détail là-dessus. OK. Ben, nous sommes heureux de savoir qu'on est rendu à notre troisième cohorte. Donc, on a des, euh, des étudiants, des étudiantes, monsieur, madame, tout le monde des différents âges qui euh, euh, se sont joints à nous dans, dans, dans, par rapport à nos, à, nos, euh, nos ateliers sur l'enseignement à Benaki. Donc, on parle de... Plein de choses. On vous invite à visiter notre page web, page Facebook, pardon, l'enseignement à Benaki. Euh, vous avez un choix de huit sujets. Vous pouvez vous inscrire. Il y a des frais à ça, naturellement. Et puis, euh, notre prochaine, euh, prochain atelier, c'est en fin de semaine. Puis, on va parler des herbes sacrées, en fin de compte, de ce que l'enseignement que j'ai reçu et de l'usage. Euh, comme je vous dis, vous, vous rappelez, je ne suis pas chaman, je ne demande pas à l'être je ne veux pas l'aide. Je suis seulement quelqu'un qui vit humblement de ses connaissances traditionnelles. Et puis, c'est pour donner des exemples au monde du pourquoi c'est respecté puis qu'on doit continuer à le faire. Donc, euh, les ateliers, c'est ouvert. Là, sont en français. Euh, j'ai commencé, j'ai pratiquement terminé à traduire en anglais. Donc, l'invitation, je la lance aussi à ceux qui sont peut-être francophones puis qui aiment, ce serait plus facile en anglais. Je les invite à, à s'inscrire sur notre page Facebook, à Béné, Enseignement à Bénéquis. Puis, avec Zoom maintenant, c'est fantastique qu'on peut rejoindre encore plus de monde et faire des échanges. Donc, euh, c'est super. Tu as une belle chemise de métier, je pense, sur le dos, ça se peut-tu? Oui, oui, oui, oui. oui. <rire> Je le reconnais par le collègue. Ouais, c'est ben, ben, tu, ce oui. oui. oui. oui, ben, tu vois ce qu'on a hérité. Oui, continue. Oui, bien, tu vois sais, aujourd'hui, tu un don de nos ancêtres, tu sais, comme ils disent, on a les yeux clairs. Ouais. Tu sais, on va remarquer des détails. En fin fait, de compte, c'est des, des, des restants de vivre en forêt pour la survie. Ça veut dire quand on voit de quoi de nouveau, ben, on le mentionne. Donc, merci ouais. beaucoup. On, on vous souhaite un bon temps puis un bon printemps. Pas trop de neige à péter encore. Restez en santé. Puis, on va parler d'une autre page d'histoire, de la culture, de la côte est. Okay. Merci, Merci beaucoup, Dr. Pour... Jean. Le... Okay.